Un achat groupé, ça consiste simplement à se rassembler pour effectuer un achat de meilleures conditions tarifaires. Et donc ici le concept est assez simple, euh, le maire de d'Ancy invite tous les grands à se rassembler pour la rencontre des fournisseurs d'électricité et de gaz, en leur disant nous ne sommes pas tout seuls, nous sommes 500, nous sommes 600, nous souhaitons obtenir de meilleures conditions tarifaires sur le prix de l'électricité et du gaz. Les, les avantages sont multiples, on parle évidemment d'un avantage tarifaire sur le prix de l'électricité et du gaz, c'est un élément essentiel, c'est celui sur lequel nous allons insister auprès des fournisseurs. Un autre avantage, c'est d'avoir de bénéficié d'exercer 100% verte, donc un prix attractif, avec exercer 100% verte, c'est un élément qui est essentiel aujourd'hui, on en parle beaucoup dans les médias, c'est un élément qui est très sensible au niveau de la mairie de Ranci, donc on souhaite poursuivre dans cette direction du développement renouvelable. Dernier élément, on insiste sur un service clientèle de qualité, on veut que tous les Ranciens puissent accéder à un service clientèle, pas uniquement 100% internet, mais par téléphone, par courrier, s'ils le souhaitent, ils peuvent payer selon le canal qu'ils souhaitent utiliser également. Pour s'inscrire, chaque Drancéen peut utiliser le canal qui lui convient le mieux. La première option c'est d'utiliser le... le site internet qui a été mis à disposition avec un formulaire à compléter également. L'adresse internet du site c'est wwwdrancy 6 energiefr deuxième option c'est simplement de téléphoner et là il y a un opérateur téléphonique qui vous accompagnera pour faciliter l'inscription. Le numéro de téléphone c'est le 01 84 21 29 94. Donc, J'ai envie de dire à tous les C1, inscrivez-vous, on fera plus de poids sur les fournisseurs. Et en plus de cela, ben, vous aurez une information sur le meilleur prix de l'énergie.